Quand je vais être un adulte, je veux avoir la plus belle voix de l'univers. Oh! Tu manques pas d'air? Hum! Mais pour bien faire, tu devras être sincère. Ça veut pas dire de tout foutre en l'air avec une voix grossière, ni crier ou grogner ta colère. Mais oui, une voix sincère, puis prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'air. Et si aucune voix ne peut plaire à tout l'univers, ta vraie voix devrait plaire à ton univers.